Aujourd'hui le 18 décembre 2022, les forces armées de la Fédération de Russie poursuivent son opération militaire spéciale en Ukraine. Dans la direction de Koupiansk, jusqu'à 25 militaires ukrainiens. Un véhicule blindé de transport de troupes et de véhicules ont été détruits à la suite d'incendies dans la zone de la colonie de Kislovka, dans la région de Kharkiv. La direction Kranolimansky, dans la région de la colonie de Stelmakovka de la République Populaire de Lugansk, à la suite d'un tir de l'artillerie russe. Les réserves ennemies ont été vaincues. En outre, des tirs préventifs sur des groupes d'assaut des forces armées ukrainiennes ont contrecarré les tentatives ennemies d'effectuer une reconnaissance en force en direction des colonies de Golkovo et de Kremneia de la République Populaire de Luhansk. Les pertes des forces armées ukrainiennes dans cette direction par jour se sont élevées à 60 militaires ukrainiens tués et blessés, un char et deux camionnettes. La direction de Donetsk, à la suite des actions offensives des unités russes, la colonie de Yakovlevka de la République Populaire de Donetsk a été prise sous contrôle. À l'heure actuelle, son nettoyage des restes des troupes ukrainiennes est en cours d'achèvement. Dans les zones des colonies de Podgorenois Khrushchevka, Kurdiomovka de la République Populaire de Donetsk, l'ennemi a tenté en vain de regagner les positions perdues par des contre-attaques. À la suite des frappes d'artillerie et des actions des groupes d'assaut russes, les contre-attaques ont été repoussées. L'ennemi a subi des pertes et a été repoussé à ses positions d'origine. Plus de 40 militaires ukrainiens, deux véhicules blindés de combat et trois véhicules ont été détruits. La direction sud-donetsk, des accumulations de main dœuvre et d'équipements militaires des forces armées ukrainiennes ont été vaincues dans les zones des colonies de Chevchenko et de Roznyonka, région de Zaporozhye, Dans la zone de la colonie de Vrumpka de la République Populaire de Donetsk, un groupe ennemi de réparation et d'évacuation a été détruit par des tirs d'artillerie et des actions actives des troupes russes. Trois groupes de sabotage et de reconnaissance des forces armées ukrainiennes ont été détruits dans les zones des colonies de Novomikhaïovka, Vladimirovka de la République Populaire de Donetsk et Novoslivka de la région de Zaporozhye. Les pertes ennemies dans cette zone par jour se sont élevées à 50 militaires ukrainiens tués et blessés, un véhicule de combat blindé, un tracteur citerne et deux camionnettes. Opérationnel et tactique Les forces de missiles et l'artillerie ont frappé le poste de commandement de la 113 e Brigade de Défense Territoriale dans la zone de la colonie de Krasny- -Liman de la République Populaire de Donetsk. Ainsi que 109 unités d'artillerie en position de tir, effectifs et matériel militaire dans 144 districts. La zone de la colonie de Konstantinovka de la République populaire de Donetsk, une position a été ouverte et un radar de contre-batterie en TPQ-36 de fabrication américaine a été détruit. Systèmes de défense aérienne ont abattu un véhicule aérien sans pilote ukrainien dans la zone de la colonie de Ilenovka dans la République populaire de Donetsk. Et ont également intercepté 9 roquettes du système de lance roquettes multiples Imar dans les zones des colonies de Chaplinka dans la région de Kherson, Artmovsk, Yenakiyevo de la République Populaire de Donetsk, Popaneya, Belois de la République Populaire de Lugansk. Total, depuis le début de l'opération militaire spéciale, ont été détruits. 344 avions, 184 hélicoptères, 2676 véhicules aériens sans pilote,